bonjour à tous bonjour à mes amis les balances ce sera votre tirage de cette fin d'année 2021 donc on va regarder de manière plus précise qu'est ce qui va se passer donc pour euh, la datation du 15 au 31 décembre 2021 je vais du sens inverse donc euh, j'ai fait les capricornes sagittaire scorpion maintenant pour les balances ascendant balance l'une en balance j'espère que vous allez bien vous pouvez regarder votre tirage ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage si vous voulez bien savoir ce qui se passe pour cette fin d'année comment ça va se passer c'est un tirage très complet et des énergies cartes ici carte de la triade trois tirages aux oracles un tirage sentimental et un tirage au tarot et voilà voilà voilà j'espère que ça va vous parler merci de vous abonner aux guidances de shiva pour recevoir les vidéos beaucoup me disent qu'ils ne les voient pas, c'est parce que vous n'êtes pas abonné, tout simplement. Ce n'est pas compliqué, pas compliqué hein, YouTube, euh, s'abonner, recevoir les vidéos et cliquer la cloche du haut pour les recevoir, justement, aussi. La cloche à droite, en haut. Sinon, on les reçoit pas. On n'a pas de notification. Si vous voulez une guidance personnelle pour votre situation, pour cette fin d'année, euh, vous pouvez aussi m'écrire un mail sur le mail qui est sous la vidéo. Je vais faire des bons cadeaux. tout Bientôt, il faut que je le, mette, je le mette sur Facebook et YouTube. Vous pouvez commander des bons cadeaux pour offrir à vos chers et tendres amis. Première carte que l'on va prendre, ce sera donc avec le petit oracle de la création qui nous donne vraiment beaucoup d'indices pour le tirage. Et on va ici voir pour les balances donc du 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances du 15 au 31 décembre 2021? Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous Hop là. Si ça veut rentrer. Nous avons le bon chemin. Le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin? Oh, c'est une question qu'il faut se poser parce qu'on nous dit où veux-tu aller être ou ne pas être. Balance. Que vas-tu faire de ce qui vient de naître hein? il, y aurait... bon, il y aurait a priori quelque chose de nouveau. Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc là, on nous dit bien, cette fin d'année, euh, où est-ce que tu veux aller Donc ça peut être par rapport à des nouveaux projets que vous avez en tête, des nouvelles idées, peut-être pour l'année prochaine, au niveau professionnel, au niveau projet indépendant, euh, familial, financiers, déménagement, hein, beaucoup de choses, donc voir à quel niveau ça vous parle. On va prendre deux quarts d'énergie ici. Donc les balances du 15 au 31 décembre. Balance 15 au 31 décembre. Balance 15 au 31 décembre. Message. Message moi, ouais, moi, Il est tout petit. Ils sont trop mignons. 15 au 31 décembre. Balance 15 au 31 décembre, on prend deux cartes. Balance 15 au 31 décembre. Celle-ci dessous, c'est l'ange de la force, ok. Parce qu'elle restait euh, crochée. Avant, elle ne voulait pas avancer. Bon, on nous dit au départ, pour les balances, qu'il y aura des contraintes financières. Peut-être beaucoup de dépenses, beaucoup de choses à payer, hein. Euh, carte 13 en même temps, des difficultés mais on nous dit que ça ne va pas durer ou ça ne va pas être trop contraignant parce qu'on a quand même à côté la carte de la victoire, euh, une réussite, est-ce qu'on hum, arrivera à s'en sortir malgré tout, ça va être serré, c'est ce qu'on nous dit déjà comme première information hein, par rapport à ce domaine là, il y aura quelques difficultés pour certains balances. Il y a une réussite, alors il y a peut-être des réussites, si ce n'est pas en rapport avec cette carte-là, dans un autre domaine. Euh, vos fêtes seront bien réussies, vous aurez la victoire par rapport à un travail, vous allez avoir des récompenses, le euh, laurier de la gloire, vous serez glorifié, vous serez fêté, vous serez mis en avant. Il y a une réussite ici pour les balances, donc voir un petit peu aussi dans quel domaine ça peut être, un examen, un travail. Qui se finit en fin d'année. On va prendre deux cartes ici pour les balances du 15 au 31 décembre. Balance. 15 au 31 décembre. Il y a un mécontentement au niveau financier. Et juste après, c'est un peu comme avant. Hein. Alors, c'est. Bon, merci, c'est une bonne guidance. Là, il y a aussi un mécontentement. C'est comme si. Euh, on voulait déménager, qu'on a le château ici qui nous plaît, mais on n'est pas content là où on est. C'est deux cartes un petit peu difficiles de pauvreté, de manque. Mais juste à côté, on a cette, cette lumière, ce solaire, cet espoir. C'est peut-être pour vous dire, ok, vous vous sentez actuellement dans un doute, bah vous savez vous savez pas comment faire pour ces fêtes de fin d'année avec l'argent qui manque, ou qui a beaucoup, beaucoup à payer. Et pourtant, on nous dit, écoute. Euh, tu vas avoir la victoire, tu vas rayonner. Là, le plexus solaire, c'est le rayonnement, c'est la victoire, cette mise euh, en lumière, la même chose que ça. Donc, il y a une réussite, une réussite de quelque chose, de vous, vous allez vous en sortir peut-être par, euh, je ne sais pas, un moyen magique, quelque chose qui arrive d'assez particulier, qui va vous aider complètement à relever, c'est exactement les mêmes cartes. Ça, c'est aussi de la magie. Où veux-tu aller Est-ce que tout à coup, en fin d'année, il y a une situation qui va arriver, qui va vous sortir de ces difficultés matérielles On va voir. Je vais prendre une carte supplémentaire, justement, avec la triade pour les énergies. Je sais ça. <rire> Pardon. Balance. Quel message Du 15 au 31 décembre 2021 15 au 31 décembre. Balance. 15 au 31 décembre. Balance. 15. Au 31 décembre. Balance 15 au 31 décembre. Un message. Hey. Il y a actuellement. Je vous dis actuellement, je pense que ça va s'éclairer en fin d'année pour les fêtes. Une période un petit peu de déprime. Là, je suis déprimée, je suis isolée, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Je vous dis, si vous regardez ce tirage, vous allez trouver la solution. Mettez-moi en commentaire si ça résonne en vous. Je vais la mettre ici de ce côté. Hein. Il y a une sorte de solitude, de, de, de, de re retour sur soi qui ne nous plaît pas trop. Je vais voir le tarot, qu'est-ce qu'il va nous donner comme information supplémentaire alors, vous ne vous sentez pas bien parce que vous ne savez pas où aller. Vous êtes peut-être dans une période de chômage. Où veux-tu aller le bon chemin? Mais d'un coup, il y a de l'argent qui rentre là. Une fin d'année qui est rayonnante. Victoire, victorieuse. Vous ne faites pas trop de soucis. Vous me payez un verre de champagne si c'est juste. <rire> La lune. Alors, écoutez votre intuition. On va demander pour les balances. 15 au 31 décembre. Balance 15 au 31 décembre, qu'est-ce qui se passe Tu vas il est où le chat Tu voudras bouger. Il est assis à côté du canapé à me regarder. <rire> Balance 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances du 15 au 31 décembre 2021 les fêtes de fin d'année, pour les balances, vous, vous sentez un peu seul, isolé, dépité, mais c'est peut-être maintenant, attendez les fêtes de fin d'année, Euh, actuellement vous en avez ras le bol ouais. jacquard du fou vous en avez ras le bol vous avez envie de tout envoyer balader de dire euh, voilà j'en ai marre y a rien qui va j'ai envie de tout arrêter vous avez euh, où on vous conseille effectivement c'est soit l'état d'esprit soit on vous conseille de partir de là où vous êtes c'est pour ça que je voyais cette histoire vous êtes mécontent euh, on vous dit ok où vous allez prendre le taureau par les cornes en, en vous disant Je pars de là où je suis, ça ne va pas, j'en ai rien à fiche, je ne sais pas où ça va me mener, mais je repars à zéro ailleurs. Il y a la roue de la fortune qui a tourné en votre faveur dernièrement. Donc, peut-être vous avez gagné euh, face à un procès, face à des personnes négatives. Euh, vous sortez d'une situation peut-être délicate et qui vous permet de reprendre, et qui vous dit et qui vous conseille de partir, d'aller voir ailleurs, recommencer à zéro. Je me dirai si ça vous parle. Hein. On nous dit bien dominante que cette période, il vous faudra couper. Alors, ça peut être une histoire en justice que vous vivez, les balances. Donc peut-être que vous avez eu gain de cause ici avec la roue de la fortune qui vous amène de l'argent, qui va vous amener de l'argent aussi. Il y a une réussite. On recommence notre vie à zéro. Alors, essayez de voir à quel domaine euh, ça correspond. Et là, euh, je retrouve, vous, en tout cas ce qui domine pour cette période, vous allez retrouver un équilibre, je vous l'ai dit, financier aussi. Parce que ce qui ne va plus, vous le mettez de côté. On tranche. On retrouve un équilibre. La carte de la lune, c'est celle qu'on a vue, que j'ai vue avant. Euh, nous dit, moi je dirais, je, je verrais que ça peut être soit très émotionnel, aussi cette fin d'année, ou on nous dit bien, écoute ton intuition, ce que tu ressens, la réponse. Pour cette fin d'année, écoute ton intuition, écoute ta voix intérieure, elle a juste. Et fais-le. <rire> ok, maintenant on va voir plus en détail de quel domaine ça peut nous parler on va regarder avec cet oracle, cet oracle cet oracle donc là oui effectivement ça va pas trop trop mais bon actuellement vous êtes un peu dans le flou on vous conseille de quitter je vous le dis hein. vous m'écrivez je t'offre une coupe de champagne parce que tu avais raison <rire> Les balances du 15 au 31 décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour les balances du 15 au 31 décembre 2021 Balance, 15 au 31 décembre. Signe de la balance du 15 au 31 décembre 2021. Oh, il y a des difficultés, hein Mais là, vous êtes en danger, les difficultés. Oui, aïe, oui, aïe, oui, oui, oui. On le voit, on le voit, on le voit, on le voit. Mais heureusement, toutes ces cartes de brillance d'or, carrément, hein, qui ressortent, ça fait plaisir. Il y a du danger là où vous êtes. Partez. Moi, je vous dis tout de suite, partez, hein, même maintenant. Peut-être que ça va vous angoisser parce que vous allez dire « j'aurai plus de salaire », mais peut-être aussi qu'on reçoit les primes de fin d'année en supplément parce que vous partez maintenant. Balance, 15 au 31 décembre, qu'est-ce qui va se passer Balance, 15 au 31 décembre, balance, 15 au 31 décembre, qu'est-ce qu'on a comme message Il y a l'espoir, il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui vous envient, on part derrière votre dos. J'ai l'impression que c'est au travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Travail, finance, vous êtes protégé, vous allez voir la lumière au bout de ces difficultés, 1, 2, 3... Si vous êtes complètement dans la dette prime actuelle, regardez mon tirage, il va vous éclairer. Ne vous en faites pas. Il y a de la jalousie. Sur vous, on vous protège. Peut-être que on vous protège, l'univers vous, vous, vous protège, on vous dit, on ne reste pas là où tu es, parce qu'il y a du danger. C'est vraiment pas bon. Hein. Tu risques gros. Quand je vois dans le tarot le fou qui nous dit en conseil, repart à zéro. Maintenant, c'est pas par hasard. Balance 15 ou 31 décembre. Il vous faut un renouveau. La chance est avec vous. Vous allez vers quelque chose. Les cartes sont super bien, c'est maintenant que c'est difficile. Peut-être maintenant que vous regardez ce tirage, c'est difficile, mais regardez ces belles cartes qui arrivent. En prenant courage, force, où, où veux-tu aller C'est que vous allez partir en vacances, partir ailleurs, partir pour retrouver la paix. Vous avez un coup de chance. Partir numéro un, nouvelle jeunesse, un renouveau. Travail. Profession, activité, lieu de vie, il y a quelque chose ici qui change totalement. Si aujourd'hui vous regardez ça, peut-être depuis le 15, ça va changer parce qu'il vous faut faire une action. C'est partir. Il y a un mécontentement chez vous, il y a un mécontentement matériel. On nous dit qu'il faut partir. Il faut saisir l'opportunité qui vous est présentée. Vous ne savez peut-être pas où aller. Mais ça c'est, je pars et je retrouve aussi une paix intérieure. Je me retrouve bien à la fin. Je redonne et je pars vers de la jeunesse, le renouveau. Saisis l'occasion, saisis la chance qui t'est offerte. Elle est maintenant, pas demain. Pour un renouveau. Là ça va pas bien, hein? danger c'est non. Il ouais, y a de la jalousie hein. De la jalousie on dit ça va plus où tu es. Non c'est vieux, c'est pourri, c'est pourri. balance du 15 au 31 décembre qu'est ce qui va se passer pour les balances du 15 au 31 décembre balance 15 au 31 décembre j'ai la chance que c'est retourné la chance qui va vous sourire je le sens je ne sais pas pourquoi la médiumnité <rire> 15 au 31 décembre pour les signes de la balance. Laquelle voilà, est sortie en premier? Euh, le renouveau, le renouveau, le bien-être la pensée des cartes positives. Regardez comme c'est beau, comme c'est jeune, comme c'est fleurissant. Balance 15 au 31. J'ai même pas besoin de tirer les cartes. Ouais, il y a de la jalousie. Hein. On nous dit c'est un cadeau de revoir la situation où tu es pour aller vers une euh, situation totalement nouvelle et très agréable pour toi parce qu'il y a des gens qui te veulent du mal qui sont faux hypocrites avec toi où tu es actuellement donc par reprends à zéro ailleurs c'est là c'est une chance pour toi oui des personnes fausses et mal intentionnées peut-être dans votre travail indépendant dans votre travail dans votre business et qui va se terminer moi bon, je le sens très bien ce tirage tout coïncident Jalousie, hypocrisie, fausseté. Mais sinon, les cartes sont magnifiques. On dit c'est un cadeau que tu pars de là-bas. C'est un cadeau parce que tu la victoire. Moi, je sens qu'il y a de l'argent grâce à votre acte qui va arriver. Je couvre avec la triade. Balance du 15 au 31 décembre 2021. Balance 15 au 31 décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour le signe de la balance du 15 au 31 décembre 2021. On va voir. Du 15 au 31 décembre 2021. On va voir tout ça parce qu'on a eu déjà l'isolement. C'est actuel, je vous ai dit. Mais tout s'améliore. Vous le voyez bien. Ouais, il y a des adversaires. Bon. Le signal à la ballon, j'ai fait pas mal de tirages pour vous. Je vous ai dit, je me rappelle peu de ce qui se passait dans les mois précédents. Qu il faut trouver effectivement un équilibre. Là, il y a de l'adversité actuelle qui se présente très fortement. Faites attention à des ennemis. On nous dit que vous avez quelque chose à apprendre de ça. Hein. Ouais, cette fusion, il y a un lien. Il y a la déprime. Hein. Quelqu'un qui vous met en déprime totale. Là. Attention, attention. C'est maléfique, c'est satanique, c'est faux. C'est des menteurs, c'est des tricheurs. Peut-être qu'on vous vole aussi votre argent. Faites attention à ça. Hein. Mais j'espère pas. balance. Il y a la renaissance, on toute une situation, il y a beaucoup de monde autour de vous. Mutation, ça peut être aussi changement de lieu, sortir de vos difficultés, donner votre congé. <rire> C'est comme ça que je le ressens tout de suite. Le message, on part par du renouveau. Hein, on l'a vu, la naissance, le renouveau, le renouveau, le renouveau, la jeunesse. Vous allez, avec le fou, partir. Cette fin d'année. Terminé. C'est fini, fini, fini, fini. Zéro. Je m'en vais, mais je ne sais peut-être pas encore où. Il y a le soleil, regardez. C'est important. Prenez-en conscience. Je m'en vais. Vers du renouveau. Peut-être où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'énergie, où ça va vous prendre pas mal la tête, mais j'ai l'impression que là, c'est d'un endroit où il y a beaucoup de gens qui circulent autour de vous. Vous sortez de cette situation où vous tournez en rond, où ça se répétait, où ça fait longtemps que vous êtes dans une situation un petit peu tordue comme ça. Et euh, le message, au final, je dirais, c'est soit... Vous décidez d'écrire votre lettre et de donner votre congé. C'est comme ça que je le ressens, moi. Hein vous allez apprendre quelque chose. ouais, faire un choix. Il y a eu du mensonge. Des traîtres. Bon, je dirais, moi, je vois ici, je claque la porte et je dis ciao. Je me casse. On regarde le sentimental. Et restez jusqu'au bout pour le message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire Conseil angélique. Balance du 15 au 31 décembre qu'est ce qui se passe pour les fêtes 15 ou 31 décembre en amour après vous pouvez me dire de quel domaine ça passe si c'est vraiment le travail ou autre chose ou ça peut être la maison le couple pourquoi pas 15 ou 31 décembre pour l'amour balance Pour les... les balances, qu'est-ce qui se passe en amour Non. Je vais voir. Par rapport à une relation de destinée, là, il y a une rencontre de destinée. Ça, c'est la l'âme sœur, votre double, l'âme parfaite et la destinée. Or, ça risque de vous arriver, hein. Balance. Ouf. au 31 décembre pour le signe de la balance, en amour, qu'est-ce qui arrive pour vous J'adore les cartes. <rire> vous êtes en train de penser de vous prendre la tête. On va vous tendre la main. Vous allez vous, vous poser des questions. Vous posez beaucoup de questions. Il vous faut faire du nettoyage dans votre vie. C'est peut-être dans le domaine sentimental, ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je le vois, il y a beaucoup de professionnels et financiers. Mais ça peut aussi être de couper les ponts avec une personne qui vous ment. Hein. Là, le penseur au niveau amour. Là, on se pose des questions. La même chose. Qu'est-ce qui se passe Il euh, y a un besoin d'aide. leg up, ça j'ai besoin d'aide. Ou je pars avec mes enfants. Je dois nettoyer ma situation sentimentale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on nous dit, à nouveau comme avant, c'est une chance que ça se passe. Euh, saisis cette chance maintenant, Repart à zéro peut-être aussi au niveau sentimental, ça aurait pu être totalement différent, mais ça, ça ressemble donc je dis que ça peut être effectivement aussi dans l'amour hein. tout ce que je vous ai dit, de repartir à zéro de quitter quelqu'un qui n'a pas d'argent ou à cause de la personne qui pas d'argent ou elle est fausse, elle, est, elle vous ment, elle vous trompe je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire et on va vous donner un message angélique j'espère que ce tirage vraiment va vous aider pour cette fin d'année hein même si ce n'est pas le plus évident, mais regardez l'écart de la victoire et du plexus, c'est que vous allez rayonner, vous allez saisir cette chance, et vous allez vous envoler vers des très très beaux, vers un très très bel horizon, j'aimerais un message pour les balances, 15 au 31 décembre 2021, un message pour les balances, 15 au 31 décembre 2021, 15 au 31 décembre 2021, pour les balances, donc, tous les tirages seront faits hein, pour le 30, euh, pour le 15. Pardon. Dans le futur proche, mais je voulais tirer une autre carte. Dans le futur proche, lâche prise. Laisse aller. Laisse aller, mais... Voilà, au lieu de te retenir à ta situation, peut-être, tu te dis non, je ne peux pas quitter, je ne peux pas, je pas, ça va pas, j'ai des enfants, nanana. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-le, let's go, Allez. D'accord Voilà mes chers amis. <rire> Balance. Je pense que ce tirage est quand même très clair. N'hésitez pas à me dire le domaine de... de, de voilà. De quel domaine il s'agit. Si c'est plus pro ou plus amour. Familial et autre. Et puis je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. À tout bientôt mes chers amis. Au revoir.